Hey people vous êtes en direct d'évangile hit mm -hmm. music ah, il ouais. okay. y a longtemps que j'ai cessé de regarder en arrière je ne m'arrêterai plus aux barrières oui c'est barré mais on va y aller ah. peu importe les aléas non pas de débat on vient faire des dégâts tu sais que ça dégâts mais le mal en va dégager tu vois de mon penible à penser, penser qu'on n'est pas très béni, pénible, pénible. Ils sont vraiment pénibles à penser, penser qu'on n'est pas très béni, Mais plus, plus de Christace. Hey. Tout ce qu'on veut, c'est plus de Christ. capté le délire, plus de Christ. Tout ce qu'on veut, c'est plus de Christ. Plus, plus de Christ. Hey. Tout ce qu'on veut, c'est plus de Christ. capté le délire, plus de Christ. Tout ce qu'on veut. Okay. Pourquoi aurais-je honte de mes valeurs? Ce monde veut m'avaler. Quitter le délire. Dimanche, tous les jours, every je suis béni. Amba, béni, pénible, Ils sont vraiment pénibles à penser, penser. qu'on n'est pas très béni, béni, béni. Ils sont vraiment pénibles à penser, penser. Eat music for the gospel. Yeah, dig it, dig it. Segue la danse, Ayoka. Plus, plus de Christ. Tout ce qu'on veut, c'est plus de Christ. A capter le délire, plus de Christ. Tout ce qu'on veut, c'est plus de Christ.